Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce Halo News. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un nouveau roman annoncé pour le 22 septembre 2020. Il se nomme Halo Shadows of Rich. Il mettrait en avant le Master Chief et la Blue Team, c'est-à-dire Fred 104, Kelly 087 et Linda 058, qui accompagnaient déjà le Major dans Halo 5. Le roman se déroulerait en 2559 et on verrait les Spartans 2 chercher quelque chose sur Rich et même plus dans la base Castle. Lieu déjà bien connu dans les romans Halo et même évoqué dans Halo Reach. Pour rappel, la planète Reach est le monde où les Spartans se sont entraînés, monde qu'ils ont vu tomber. Le roman va donc raconter l'histoire la plus avancée dans le temps et devrait être un lien direct avec Halo Infinite. Un retour aux sources potentiellement riche en émotions pour notre équipe de Spartans préférée. Leur objectif dans ce roman étant un travail de récupération dans les laboratoires de Halsey donne évidemment cher à parier qu'il jouera un rôle dans Halo Infinite. On peut d'ores et déjà noter en regardant la couverture que le Master Chief a déjà sa nouvelle armure que nous avons pu voir dans le trailer de Halo Infinite. Par ailleurs, ce roman est annoncé comme sortant avant Infinite. Notre futur jeu sortira donc après le 22 septembre 2020. Nous nous approchons doucement du moment où les informations sur ce futur jeu deviendront plus concrètes. Quoi qu'il en soit, un nouveau roman est en préparation écrit par Troy Dunning, qui met d'ores et déjà l'eau à la bouche de tous les fans d'univers étendu. La date du 22 septembre 2020 donne une sortie du livre en Amérique. Aucune date pour un livre traduit en France n'est pour l'instant donnée. Pour retrouver plus d'informations sur ce futur livre, rendez-vous sur allo.fr, le lien est en description. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, salut à tous, vive Allo